Bonjour à tous. Bienvenue dans votre nouvel épisode de votre émission préférée et Il veut cure heureux. Bonjour, Léoda. Bonjour, Lionel. Bonjour, chers internautes. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme et au taquet pour cette nouvelle émission. Nouveau thème, comme l'a si bien dit Lionel. Est-ce quoi le thème Alors, le thème, c'est construire son modèle familial. Waouh, waouh, waouh. Effectivement. Nous allons voir dans cette émission avec nos invités de marque de prestige comment créer son modèle familial et quel est le rôle de tout un chacun. Donc, avant de poursuivre, abonne-toi, like, partage, commente, prépare tes offrandes parce que ça va chauffer. Amen. Et cette émission, hein, nous le répétons, elle est possible grâce à vous et nous le faisons pour vous. Amen. Donc, pour semer, pour Évangile TV, donc la chaîne que vous regardez, il vous suffit donc de suivre les instructions qui s'affichent sur votre écran ou bien en cliquant dans le petit onglet description de vidéo, vous aurez toutes les informations, des étapes pour pouvoir semer pour évangéliser. TV, car Amen. vous nous donnez de la force. Hommes et femmes, accrochez-vous, la viande décolle. Sans plus tarder maintenant, nous allons passer à notre rubrique, un couple, une histoire. De retour sur le plateau, donc, pour un couple, une histoire, histoire avec, avec, avec... <rire> euh... Un couple charismatique. Nous <rire> avons déjà eu l'occasion d'avoir sur ce plateau Pasteur Aïda, mais aujourd'hui, elle n'est pas venue toute seule. Elle est accompagnée d'un monsieur. <rire> <rire> Il voilà. va se présenter, vous allez voir, c'est... Donc, il s'agit du couple Moussabou, hein, vous l'avez ah. bien deviné, donc euh, Pasteur Edwis, Pasteur Aïda, euh, bienvenue euh, Pasteur Edwis. Merci. merci. merci Bonjour Lionel, bonjour Déoda, bonjour Pasteur C'est <rire> un honneur, c'est nous. nous. <rire> Alors pour les internautes qui nous regardent, Pasteur Aïda, peux-tu te présenter à nouveau Ok, très bien, merci encore pour le privilège d'être là. Donc, euh, Pasteur Aïda, je suis donc pasteur dans le ministère ACR plus précisément à Rennes, donc la femme de Pasteur Elvis <rire> qui est à mes côtés aujourd'hui, mère de deux enfants, auto-entrepreneur et écrivaine. Mmh. Ouf, pasteur Elvis a la pression là, <rire> Pasteur Elvis, peux-tu te présenter s'il te plaît Alors je suis le pasteur Elvis, je suis chrétien, j'aime mmh. le Seigneur je suis pasteur au sein de l'église ACRN je suis professeur d'anglais et je suis marié à la meilleure version de moi-même, le pasteur Oh wow. <rire> <rire> ah, J'ai du boulot là Nous <rire> négluons pas les petits commencements <rire> ah, ben, ben, Merci de m'encourager chérie Janté. Merci, merci alors, tu voulais dire Non, non, c'est bon. Ok, très bien. Alors, moi, j'aimerais en savoir un peu plus. Parce que le thème, hein, c'est un mm -hmm. peu plus une histoire. Vous êtes un couple, vous avez grandi avec le Seigneur, ouais. marchant en tant que couple dans le Seigneur. Mm -hmm. Est-ce que vous pouvez nous raconter brièvement, justement, votre histoire, date de rencontre, mariée depuis quand, etc. Ok, donc, euh, date de Elle rencontre. Elle est mieux calée en date que moi. <rire> <rire> Alors, euh, date de rencontre, on va dire. Euh, 2008. 2008, oui. 2008 right. dans les locaux de ACR, église de Rennes, mm -hmm. Donc on bénit le Seigneur pour notre ministère. Amen. amen. C'est possible, euh, hein. possible. possible à l'église. C'est possible à l'église. On s'est rencontrés à l'église. Et date de mariage C'est le 29 août 2014. 2014. Wow. Wow. C'est bientôt votre ah, anniversaire. Bientôt, bientôt anniversaire ouais, selon moi, d'août. Ouais. C'est en par la grâce de Dieu. Amen. Amen. amen. amen. Wow. Et donc ça s'est passé, tout c'était à Rennes. Oui, on s'est rencontrés donc, à l'église de Rennes. On s'est mariés à Rennes. Il a fait la dot Arène. arène. arène. arène. arène. arène. Tout Arène. Tout arène. arène ouais. Aujourd'hui, vous servez le Seigneur. Amen. C'est vraiment Arène, par la grâce de Dieu. Ah. Amen. Amen. Amen. Amen. amen. Là, on voit vraiment la fidélité de Dieu dans mmh. ses œuvres et dans de ce qu'il fait, notamment à travers mmh. vous, au sein du ministère ACER, ACERN mmh. et de votre impact aussi dans les ministères ACER. Gloire à Dieu. Amen. Amen, amen. amen j'aimerais poser une question donc par rapport à, à, à votre couple mm -hmm. on sait que chaque couple a une histoire il s'agit de deux individus d'abord oui. qui décident de faire une alliance ensemble mm -hmm. et j'aurais souhaité savoir est-ce que vous pouvez nous décrire chacun de vous le contexte familial dans lequel vous avez grandi et euh, okay. comment ça a amené à faire ce que vous êtes aujourd'hui hum. alors je commence oui je commence. OK sure. moi j'ai grandi en fait euh, dans un contexte familial assez particulier sans ma mère biologique Papa mmh. s'est séparé, de maman, j'avais 5 ans. Mmh. Et donc j'ai vécu avec plusieurs belles-mères, mmh. euh, euh, dont une qui était particulièrement bien, mais celle avec qui je suis resté le plus longtemps. Mmh. Euh, donc la femme de mon père était vraiment, vraiment très difficile. Mmh. C'était mmh. vraiment compliqué. Mmh. Et euh, ça a laissé quand même des, des petites, séquelles, des petites quoi, séquelles dans ma vie, notamment la méfiance vis-à-vis -vis de, de tout ce qui est femme. Voilà, j'avais très peur du mariage, je n'étais pas très rassuré. Et euh, parce que je n'ai pas connu l'amour maternel, je n'ai pas grandi dans ce monde-là. Mmh. Euh, mais par la grâce de Dieu, les choses sont bien passées par la suite. Quoi. Amen. Amen, gloire à Dieu. Alors moi, j'ai grandi dans un contexte en fait, où euh, j'ai grandi qu'avec maman. Mmh. Donc euh, mon père, euh, je ne l'ai quasiment pas connu, d'ailleurs j'en parle dans mon livre. Mmh. Et donc, euh, c'est vrai que ça crée en moi euh, bah, l'absence d'un père, donc un manque, un vide à combler. J'ai grandi sans, sans connaître c'est quoi la notion d'autorité masculine mmh. Donc j'ai eu beaucoup de mal avec mmh. euh, autant l'autorité féminine et tout, il n'y avait pas de problème, mmh. mais l'autorité masculine, masculine. j'avais vraiment l'impression que d'où tu viens Qu'est-ce que tu me veux En fait, non, pas, mmh. pas, pas, pas ça quoi. Mmh. Donc euh, c'est ce que je peux un peu dire. Wow. J'ai une question justement, parce que yeah. tous les deux finalement vous avez eu une carence oui. euh, de l'un et l'autre du parent. Le, le sexe opposé, c'est marrant, la femme <rire> c'est le père et l'homme euh, il s'agit euh, de la mère. Ouais. Euh, J'ai vraiment une question euh, comment est-ce que, euh, en tant qu'enfant euh, que de Dieu, voilà, mm. on fait pour se construire euh, mm. avec euh, ce manque-là mm -hmm. Comment est-ce qu'on wow. s'équilibre euh, moi, j'étais béni quand je suis arrivé à la SER. Euh, le pasteur ici remarquait que j'avais vraiment une... Euh, j'étais un peu buté par rapport à tout ce qui concernait le mariage. Mm -hmm. Et elle m'avait demandé de vraiment faire face à moi-même et ce que j'ai fait. Euh, le, la parole de Dieu, c'est vrai que, bon, euh, ça fait un peu recette, mais en mm -hmm. fait, la parole nous a été donnée pour guérir. Amen. Et donc, euh, j'ai commencé à prendre la parole de Dieu. Et puis, euh, il faut avouer que j'ai eu des merveilleuses mamans à l'église qui Amen. ont vraiment restauré l'image de la femme. Mm -hmm. En Amen. elle, j'ai vu, en fait, que... Ben, c'est possible d'être une femme et de donner euh, de l'amour à, à, à ceux qui Absolument. sont autour. Oui, c'est ça, chose que voilà. tu pas vue vu, forcément, forcément avant. Et, euh... voilà. et puis, ben, dans le mariage aussi, ben, j'ai été restauré par le fait qu'on ben, on peut être une femme et donner de la douceur, ah voilà, ouais. donner de l'amour. Tu peux ça... le dire que je suis pleine d'amour. Ah. Amen. amen amen Voilà, voilà donc euh, mon épouse a de la douceur et, ouais. et ça a restauré la confiance dans euh, le, sexe le sexe opposé. Voilà. Amen. Voilà. Ça me fait penser, euh, excuse-moi, Pastor Aïda, euh, que euh, lorsqu'on est, euh, comment je peux dire ça, euh, non, qu ce que je veux Mais dire non, non, en fait, en tant que femme, mm -hmm. quand on, parce que la vie est faite telle qu'elle est, hein, oui. euh, en tant que femme, quand on arrive dans un couple et qu'il bah, y a un enfant qui est déjà là, oui. euh, il faut savoir, je, je pense, hein, accepter euh, que cet enfant qui n'est pas le, le nôtre biologiquement, qu'on oui. puisse vraiment l'aimer euh, de, la, de la même mmh. façon que spirituellement, mmh. on oui. aime nos enfants spirituels, en oui. fait, mmh. et qu'il est important de leur manifester de l'amour. Est-ce oui. que vous êtes autant responsable Est-ce qu'on peut dire ça que euh, si ça avait été votre enfant biologique, finalement euh, oui, c'est vraiment important parce qu'en euh, tant que chrétien, on nous reconnaît par l'amour, quoi. Mm -hmm. mm -hmm. Ce n'est pas par le fait qu'on parle en langue, c'est par le fait de manifester l'amour. Dieu est ah, amour mm -hmm. et euh, ce que la société attend d'abord de nous, c'est ben, de manifester l'amour. Mm -hmm. Donc, lorsque Dieu envoie des personnes vers nous, on doit veiller à ce qu'on euh, leur manifeste vraiment l'amour mm -hmm. dans plusieurs aspects de leur destinée parce que c'est ce qui manque vraiment. Mm -hmm. J'ai donné le témoignage de... Euh, de, de mon enfance. Mm -hmm. En fait, euh, cette femme de papa, ben, elle a été dure avec moi parce qu'elle-même, elle, elle était blessée. Elle n'a elle, elle elle jamais, jamais été mm -hmm. vraiment aimée. Elle a, elle a grandi dans un contexte familial très difficile. Mm -hmm. Sa mère n'était pas présente. En fait, elle n'a pu donner que ce qu'elle avait reçu. Mm -hmm. Et on dit souvent que les personnes blessées blessent. Quoi. Mm -hmm. Elle n'a jamais été restaurée. Mm -hmm. Donc, euh, lorsqu'on vient à l'église, effectivement, ben, c'est ce qu'on trouve en premier, l'amour, le fait d'avoir mm -hmm. quelqu'un wow. qui apporte mm -hmm. de l'attention, qui apporte euh, des euh, solutions au monde qu'on a vécu. Amen. Amen. Ouais. Euh, comment j'ai fait pour me construire, c'est ça. Mm. Euh, c'est vrai que, comme il est en train de le dire, j'avais un autre point, c'est que le fait de faire face. Mmh. à nous-mêmes. Ah, mmh. Parce que parfois, en fait, on porte, euh, on porte des carapaces, mmh. on ne veut pas reconnaître qu'on est blessé, parce qu'on a été tellement blessé que finalement, on tombe dans l'autre côté qui n'est pas ouais. bon. C'est l'orgueil, en fait. Mmh. On se dit, euh, je vais me construire par moi-même, j'ai pas besoin, etc. Et souvent, j'aime bien donner l'anecdote en rigolant, en disant que la première fois que mon mari, euh, qui était à l'époque mon, mon fiancé, mmh. s'approche de moi pour me donner euh, une, une enveloppe d'argent pour mmh. me dire, voilà, va recharger ta carte de bus et tout. Mm. J'avais tellement pas grandi avec le fait qu'un homme wow. pouvait mm. me donner quelque chose ouais. que j'ai eu une réaction qui était limite, enfin, euh, qui l'a un peu repoussé. Mm. J'étais braquée. Ouais. Je me suis wow. dit non. Si tu es un homme, en fait, je peux pas accepter peux ton pas... aide. Je peux pas ouais. accepter. Et du coup, pour me relever, j'ai dû faire face à moi-même mm. au travers de la parole de Dieu mm. et voir, en fait, que non, tout, enfin, euh, peut-être pas eu de, de papa avec toi, mm. mais euh, tout homme n'est pas forcément mauvais. Mm. L'image que tu as est erronée. Et j'ai dû réapprendre, comme il l'a dit, on a eu des personnes sur notre chemin pour ouais, réapprendre, réapprendre. c'est quoi, en fait, ouais. euh, effectivement, euh, recevoir l'amour d'un Père amen, et l'accepter. Deux personnes d'origine différente, mm -hmm. qui ont grandi dans des milieux différents, mm -hmm. mais restaurées renouvelées grâce à la parole de Dieu. C'est possible. Ouais, ouais. Amen, mais ma question possible. est de savoir, est-ce qu'on gagne forcément à se marier pour entrer dans le ministère Parce qu'aujourd'hui, vous êtes pasteur. Mm -hmm. Mm -hmm. Alors oui et non, je dirais. D'accord. Oui et non, oui, parce que euh, euh, deux va mieux qu'un. Aujourd'hui, en fait, il euh, y a quand même une très grande... Euh, enfin, j'ai beaucoup appris, quoi. Dieu est dans la diversité. C'est-à-dire que seul euh, ne suffit pas, quoi. Euh, il faut quand même rappeler qu'avant le péché d'Adam, avant la chute, avant qu'Adam ait un adversaire, Amen. Dieu avait déjà trouvé qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Sûr, il n'y avait oui. pas de péché, mais il trouvait déjà qu'il ben, n'était pas bon qu'il soit seul. Donc, il, y a une diversité, il y a une richesse dans la diversité. Dans le... Donc, le fait de se marier lorsqu'on va faire le ministère, c'est une force en fait. Mm -hmm. euh, il y a des choses que ton conjoint va t'apporter que tu n'as pas, que tu n'es pas qui sera une richesse pour le couple et mmh. pour, euh, comment, le couple mmh. va bénir mmh. la société. Mmh. Non, parce qu'on euh, peut se réaliser, même célibataire, c'est comme si, mmh. si on disait qu'il faut absolument se marier pour faire le ministère, ça, ça veut dire que les célibataires ne peuvent pas entrer dans le ministère mmh. et que Jésus aurait échoué, alors que non. Mmh. Donc on peut commencer déjà le ministère étant célibataire, ce ça. qui veut dire qu'on mmh. doit faire attention à qui on doit épouser. Si on se loupe au niveau de, c'est l'apôtre qui dit souvent que la destinée, au-dessus du mariage. Mm. Donc, il faut veiller à ce que la personne avec qui vous serez, ben, c'est une personne compatible, compatible à votre destinée. Nous sommes… me enfin, un petit peu Mais, vous allez juste rebondir. <rire> en fait, j'ai bien aimé quand il a dit oui et non, parce ouais. que je crois qu'il faut quand même éclairer ouais. les personnes qui nous regardent. Il faut pas se dire, en fait, je suis pas marié donc je ne suis pas rentrée dans le ministère. Mm. Déjà, il faut comprendre que là, dans ce cadre-là, qu'on est en train de parler du ministère, on va peut-être parler de mm. tout, tout ce qui est peut-être dans le cadre Pastoral, pastoral, voilà, là il faut vraiment bien parce qu'il y a ouais. des fois des gens qui ne comprennent pas trop mmh. le ministère, etc. Donc là on parle vraiment du cadre pastoral. Donc est-ce que c'est fondamental Pas forcément, mais mmh. comme il a dit, deux valent mieux qu'un. Mmh. Donc si on, on se marie bien, mmh. à ce moment-là on peut euh, bien, <rire> ouais, se marier, bien se marier pour <rire> contribuer <rire> à avoir en fait, euh, si je peux le dire, plus d'impact. Mmh. Justement, c'est quoi bien se marier Bien se marier, pour moi, c'est déjà choisir la bonne personne. Mm -hmm. C'est parce qu'en fait, lorsqu'on doit se marier, il peut y avoir plusieurs choix qui s'offrent à nous. Mm -hmm. Choisir la bonne personne, quelqu'un qui comprend mm -hmm. la vision, qui est d'accord, même si c'est vrai que la vision, on la découvre au fur et au à mesure. mesure. Mm -hmm. Mais au départ quand même, je savais qu'il voulait servir Dieu, mm -hmm. je savais ce que ça impliquait pas totalement, je <rire> l'avoue. <rire> <C 'est vrai. rire> Pas totalement en termes de sacrifice, mais ça veut dire qu'on dit deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble ah ouais. sans Amen. se mettre d'accord. Donc déjà, au niveau de la vision, on est d'accord. Mm. On est les bases. Mm. Voilà, aller bon. à l'église le dimanche, on est d'accord mm. sur <rire> des choses comme ça. ça. Et, et, et voilà quoi, pour moi, c'est vraiment ça. Donc la bonne personne qui partage en fait la même vision que mm. nous, euh, on n'est on pas obligé d'avoir les, les mêmes centres d'intérêt au début, c'est pas grave, mm. il y a des choses qu'on peut ajuster. Mais déjà, la même vision sur le côté spirituel, mm. quand il n'y a pas ça là, c'est trop compliqué, ça. On de travaille ans, avec quoi. les couples depuis toutes les ça. années, wow. c'est compliqué. Mais qu'est-ce que la vie à Dieu vous a apporté Par exemple, il disait, on a vu qu'il y avait des manques, mm -hmm. euh, et on parlait d'amour, mais toi, euh, pasteur Aïda, aujourd'hui, si tu t'auto-examines, qu'est-ce ah. que tu as apporté au pasteur Elvis Et mm -hmm. pasteur Elvis, qu'est-ce que tu as apporté à pasteur Aïda pour que vous puissiez continuer à marcher dans la même vision, mm -hmm. euh, toujours entretenir cette flamme, en fait Waouh En tout cas, en ce qui me concerne, je dirais que mon mari m'a apporté… Euh beaucoup de tempérance. Mmh. Wow. Euh, je vais même commencer par autre chose. Pour moi, beaucoup de sécurité. Mmh. Parce que euh, l'homme, le, le, le, pour moi, c'était euh, insécurité. <rire> Il peut partir à n'importe quel moment j'ai pas eu des repères fiables mm -hmm. et euh, je trouve qu'il m'a apporté beaucoup de sécurité. Mm -hmm. Il m'a appris à, à avoir confiance, à savoir que euh, tu peux faire confiance à, à, à un homme. Donc vraiment, ça, je dirais beaucoup de tempérance, parce que quand on se marie, les caractères aussi sont euh, voilà, <rire> <coughs> aiguisés ça, et euh, j'étais vraiment euh, quelqu'un… Je manquais parfois un peu de maîtrise de moi, etc. Mm -hmm. Et mon mari est quelqu'un de très calme. Très posé. Wow. Euh, voilà. Et il m'a vraiment apporté beaucoup. Chez nous, on l'appelle « papa sagesse. Donc, chose, il m'a euh, vraiment, euh, vraiment apporté. Aujourd'hui, on me dit que tu es une femme sage. Et je peux vraiment dire que j'ai hérité ça de toi. En ah. vraiment, dit, je wow. ouais. Moi, passion. en fait, euh, alors, le pasteur, il m'a beaucoup apporté. Euh, elle a une sagesse dans le relationnel. Je m'explique. Euh, en tant que pasteur, il est très important de. Euh, d'avoir un côté en fait euh, au niveau relationnel où on apporte de la joie euh, et moi j'étais très très très j'étais pas ouvert en fait j'étais très mystérieux ah, okay. il ouais, <rire> trop... ah, y, y a eu un grand changement oui, là oui, oui, vraiment <rire> très renfermé gla... à la limite un peu glaciale quoi pas et... austère hein. euh, non, non pas austère <rire> ah, c'était vraiment la limite Robic <rire> avait peur voilà. hein. waouh wow, ouais. <rire> et euh, elle a apporté cette joie de vivre et cette euh, facilité cette communication dans les relations en fait, savoir oh, s'ouvrir aux super. autres, égayer l'atmosphère, voilà, ah. elle a apporté ça et le discernement dans les relations. Oh. Euh, si vous êtes un homme, il est important de beaucoup écouter votre femme. Parce que euh. l'homme est dans le rush euh, mmh. et pendant qu'on se comporte en fait, on a des angles qu'on ne voit pas et mmh. la femme est sur l'arrière-plan et toute femme a un côté très prophétique sur les amen, relations. Amen, amen. Elle sait discerner une personne fausse, ah oui, euh, direct. fake, <rire> euh, qui vient pour vous perdre du temps, ainsi de suite. Donc, il faut être très à l'écoute, quoi. Euh, Et ça, si ça vous... m'a beaucoup aidé. Ça fait m'a fait gagner Marie du dit temps. dit que je rigole beaucoup, ouais. mais que j'ai un très, j'observe euh, ouais. énormément voilà. dans les rires, les blagues, ouais. etc. Et je peux très vite oui, voir oui, une oui. personne. Ouais. Je peux ah, ah, déjà ah, là, la Pour nous les hommes, Pasteur Elise, comment tu as fait Parce qu'il faut... Tu as dit, il faut écouter. être à l'écoute. Oui. Mais en tant qu'homme, euh, ta femme te dit un truc à un moment. <rire> Toi, tu as, tu as buté sur ton idée. Comment uh -huh. faire en sorte que tu dois l'écouter L'humilité. A... Humilité, <rire> okay. Il faut être humble, en fait. Il faut être humble euh, devant va mieux qu'un. Donc, mm. euh, on n'a pas tout. On n'est pas tout, on n'a pas tout. donc euh, euh, J'aime ce passage qui dit « Dieu révèle son secret à ses serviteurs, mm. les prophètes. Mm. » mm. Son mm. secret mm. à ses serviteurs. Mm. Un seul secret à plusieurs serviteurs. Mm. Mm. Donc, il y a des choses que... Euh, que tu n'as pas, donc que tu auras auprès de, mmh. auprès de ta femme. Et puis, il y a une phrase que je me souviens que j'avais lue un jour, c'est « Women can read men more than men can read mmh. can women mmh. ». Voilà, donc les femmes savent mieux lire les hommes que les hommes ne savent lire les femmes. Non, mmh. ça, il faut l'accepter. Il faut voilà. On a quelque chose, on ne pas voilà. m'expliquer. Mais, Mais a, moi, je suis voilà. capable de voir un collaborateur, un collaborateur ouais. arriver « Regardez la personne dire à mon mari, là, tu perds ton temps. Ouais. » Et au début, des fois, « Non, tu perds ton temps. » Et le temps finit par me donner. Voilà. Amen. En tout cas, je trouve que cette partie-là, elle est vraiment très, très importante. Pourquoi enfin, tu en fait, en vous en avez lu, surtout. <rire> je vais m'expliquer la façon dont vous vous complétez. Oui. Je me dis que Dieu fait vraiment, mais vraiment merveilleusement bien les Amen. choses quand il associe les couples, notamment oui. dans le ministère pastoral. Mmh. Parce qu'au final, nous, seulement vous êtes complémentaires, oui. par, euh, par vos, euh, votre capacité, capacité. Vos, vos qualités, finalement. Mmh. Euh, mmh. Pasteur euh, Elvis, euh, papa Sagesse. Euh... <rire> non, mais, non, mais c'est vrai, il, il faut le dire. Et pasteur il date à joie etc. Finalement, on a c'est une complémentarité ouais. qui fait que le, le couple finit par s'équilibrer. Et euh, dans le ministère, en fait, ça se voit qu'au-delà ouais. euh, des difficultés euh, qu'il peut avoir, ouais. bah, finalement on a un couple équilibré. Bon, et ouais, pas j ai, j beaucoup, <rire> non, mais J'aime ai, beaucoup cette, euh, cette alchimie et, et, et, ce, et ce dynamisme, qui m'amène à la question suivante, ouais. en, tant que, en tant que couple, euh, le modèle familial que vous avez choisi de construire, en fait, c'est lequel wow. euh, Sachant vos, vos responsabilités. Ça. Tu, tu veux commencer non, je pas pas okay, avec plaisir. Il est galant. Ça. Les gars, suivons-le. Suivons le. En tout cas, le modèle familial, j'aime tellement la question parce mm. que pour nous, euh, quand on s'est marié, on en a beaucoup parlé. C'était mm. très important. On est pasteur dans le ministère, mm. mais on a choisi vraiment… C'est vrai, le « moi et ma maison serviront l'éternel mm. », mais pas au détriment du confort des enfants. Mm. Je m'explique. C'est-à-dire qu'on est, on est un couple. Ça peut-être mm. un peu choqué ce que je veux mm. dire. Mais euh, voilà, on, on, on met beaucoup l'accent, en fait, sur le confort et le développement de nos enfants. Il faut mmh, comprendre wow. que moi, j'ai travaillé avec les enfants pendant plus de dix ans. Mmh. Voilà, donc j'ai vraiment travaillé avec eux et je sais il y a un cadre qui est propice au développement des enfants. enfants. Parfois, j'assiste à des enfants qui étaient parfois euh, dits autistes, mmh. mais le fait de mettre un cadre propice à l'enfant, mmh. il laisse certaines choses tomber et puis on retrouve un enfant totalement normal. Mmh. Et moi, j'en parlais beaucoup avec mon mari, je disais euh, pas question que la vie des enfants soit juste euh, église, église, église, église, église, église, église. Non, mmh. dans notre modèle familial, c'est-à-dire plus dernièrement, il y avait un programme des jeunes à l'église qui n'était pas prioritaire pour nous. Mmh. On n'a pas pu assister. On a eu beaucoup de plaisir à accompagner Eliana mmh. à la gymnastique, à la regarder faire son petit sport. Mmh. On mmh. encourage nos, nos enfants, bon, le dernier petit, mmh. mais mmh. notre fille à faire du sport on l'encourage à faire des activités, elle fait de la gym, euh, et de la piscine. On, on, on tient à, à vraiment en fait euh, euh, qu'il y ait des, des, des souvenirs. Les enfants ont une mémoire mm -hmm. et on en enfin comme tout le monde, mais mm -hmm. ils, ils enregistrent beaucoup des souvenirs mm -hmm. quand ils sont jeunes. Et on a vraiment à cœur de pouvoir construire. Et, et aussi, une chose qu'on s'était dit quand on s'est mariés, c'est qu'on euh, n'a pas donc, toujours bien réussi à le faire. Mm -hmm. Mais en tout cas, on était vraiment un point d'honneur sur le fait que l'église, c'est l'église à la mm -hmm. maison. Mm -hmm. C'est plus l'église entre les griffes locales. Donc, mm -hmm. donc wow. en fait, il y avait vraiment ce côté là où, euh, à un moment donné, on a dû mettre vraiment les, les, les brebis tout ça, mmh. un peu de côté, pour que les enfants puissent avoir un cadre mm -hmm. propice et favorable mm. à leur épanouissement. Il faut savoir mm. que c'est papa, maman en fait. C'est pas seulement pas euh, euh, papa et maman. Euh, et ça vraiment, on y tient beaucoup, donc on, on fait beaucoup attention. C'est ça. En, fait, quand, en vous entendant, en vous écoutant, on se rend compte que votre modèle familial, c'est basé sur l'équilibre, un ouais. environnement équilibré, ouais. faire la part des choses en fait. passer ouais. façon robuste Oui, en fait, c'est ce qu'elle a dit, elle a bien résumé. C'est moi et ma maison, nous servons l'éternel. Dieu doit demeurer et rester la priorité. Amen. Je prends un exemple, on était au Gabon, on a passé près de deux semaines. Mm -hmm. Je n'aurais pas une femme qui aime Dieu, elle n'aurait pas suivi le rythme. Elle mm -hmm. n'aurait pas tenu, en fait. Ah, on, arrive, on était tout le temps dans les choses de Dieu. Mm -hmm. oui. Tout le temps, Felina, prédication de gauche à droite. Euh, beaucoup se marient et mettent Dieu après en second plan. Ça ne va pas marcher. Mm -hmm. C'est Dieu Amen. le pilier, la priorité, ça doit rester ainsi. Amen. Et puis, euh, j'ai ce qu'elle a dit, c'est de trouver un épanouissement afin euh, un cadre propice favorable mmh. à l'épanouissement de chacun mmh. nous sommes des hommes de Dieu, de Dieu. Mmh. voilà des hommes donc il faut un cadre qui permet l'épanouissement mmh. de notre humanité mmh. c'est vraiment important euh, tout, tout n'est pas qu'église vie de prière et mmh. puis non il y a un temps où il faut être euh, faut donner en fait vie au couple pour euh, ben, ressorti tout ce qui est... Dieu n'a pas maudit l'humanité, quoi. Mmh. Tout ce qui est expression de la féminité, expression de l'humanité, donc on a des temps de vacances aussi, mmh. des temps où on aime faire ce qu'on wow. qu aime, des temps où on joue sur Scrabble ou euh, qu'on regarde des matchs. de, toute de façon, foot si agenda, voilà. moi je suis très organisée. Voilà. Et par exemple, dans notre, notre agenda, euh, tous les jours, les enfants ont au mmh. minimum 30 minutes avec nous. Mmh. Wow. On essaie. Dans mmh. la pratique, c'est un peu ça. compliqué. Mmh. Donc, euh, c'est marqué temps de ouais. qualité avec les enfants. Euh, par la suite, euh, tous les troisièmes vendredis du mois, mmh. c'est notre temps de qualité. Ça. Sauf urgence pa pastorale. On ce jour-là, oui. tu peux nous appeler ouais. si c'est pas que c'est une urgence pastorale. Ouais. Non, on s'accorde du temps pour nous, en fait. Mm -hmm. Pour le couple ou pour, pour, pour la famille Pour, pour, la, classe, pour la famille, ça va vraiment <rire> être en fait à d'autres moments aussi. Ouais. Mm -hmm. Mais les enfants, ça va un peu être tous les jours. On a mis ouais. en place euh, le rituel « Maman, dis-moi mm », -hmm. on rentre de l'école. <rire> « Ellie, dis-moi aussi <rire> », donc raconte-moi ton école, ce que tu n'as pas aimé, les copains. Et en même temps, on corrige. Mm -hmm. Parce que nos enfants sont exposés toute la journée à ça. tellement de choses. Donc, Quand ils arrivent, en fait, on a un travail aussi. En tant que parents, on doit corriger les choses. Parce qu'on leur vit des trucs à l'école. J'ai une copine qui m'a dit « Oui, tu es bête. » Mmh. Là, tu pas mmh. Donc on doit corriger ça. Et dites-vous une chose, c'est que si vous ne le faites pas, quelqu'un d'autre le fera à ben votre oui. place, pas ben forcément oui. de la bonne manière. Nous sommes les premiers bergers de notre maison, en fait. Oui. Euh, J'aime bien ce, ce truc, euh, Bringing the king, uh, the king out of your kids. Oui. Euh, tu dois amener tes enfants à régner, en fait. Oui. Il faut amener les enfants. Un des livres qui m'inspire, c'est le livre des rois. C'est-à-dire, oui. euh, tes enfants sont appelés à régner ah, dans oui. un domaine. Et personne ne le fera à ta place. Mm. Il faut apprendre à, à coacher à tes enfants, à, à régner dans une ferme là. Ils ont des dons, ils ont des talents. Il faut les repérer très tôt. Il faut les repérer très, en fait, voilà. ah, ah, wow. très tôt avec mm. l'aide du Saint Esprit, mais il faut les repérer très tôt et les amener à aller dans ce qui leur couloir à eux. Oui. Ah, D'accord. Voilà. Euh... C'est hyper important que tu es en train de dire, Pastor Elvis. J'ai vraiment oui. poussé euh, en me disant mais comment, en tant que parent, mm. en tant que parent chrétien, mm. ou en tant que parent tout court, hein, comment est-ce qu'on fait justement pour aider nos enfants à régner Parce que c'est très, très important oui. qu'il s'agisse de leur destinée aussi. Bien donc, sûr. Alors, euh, j'ai dit, hein? dit avec l'Esprit les, de Dieu, parce qu'il mm. nous donne du discernement. Mm. Mais l'autre chose, c'est qu'on ne peut pas influencer quelqu'un si on n'est pas allé à son niveau. Mm. Wow. Voilà. Oh. On ne peut pas influencer ah, quelqu'un oui. si on n'est pas descendu là où il est. En ah, fait. Oui. Jésus a dû descendre là où nous sommes pour nous aider. Donc, il faut aller dans leur sphère. Mm. Voilà donc mm. C'est pour ça qu'il ne faut pas juger les enfants d'une manière. Il faut aller dans leur monde, en fait. Comment on fait euh, En tant qu'adulte, on sait quoi. C'est déjà jouer bien, euh, avec eux En oui. créant des en créant des temps, je viens ouais. rebondir, mmh. en créant des temps par exemple avec eux, parce qu'un mmh. enfant, euh, même si vous regardez dans les églises et tout, mmh. bah, les, les enfants ont une école du dimanche, donc il y a un, un, un enseignement spécifique aux mmh. enfants. Mmh. C'est-à-dire que c'est pas juste en emmenant l'enfant avec nous à l'église euh, mmh. tous les jours, en le mettant dans la salle des grands. Des fois, on se dit oui, mais il sera impacté par l'anxiété, c'est mmh. vrai. Mais créer un cadre pour lui, c'est mmh. quoi Moi, comment je le fais Avec ma fille, on a des moments donnés où on est assis, je lui demande de me parler. Mmh. Euh, J'écoute en fait euh, les choses qui l'amusent. Elle mmh. qui, moi, dans mon âme d'adulte, je ne m'amuse pas. Mais c'est wow. prendre le temps de rigoler. Je vois le mmh. pasteur euh, qui va vraiment prendre le temps de jouer mmh. avec elle. Les capes là on mmh. va mettre. Enfin, créer des temps d'activité, des temps mmh. de discussion. Parce qu'il faut comprendre que nous, on a eu des modèles familiaux parfois où les parents sont des modèles familiaux, mmh, pardon, ouais. mmh. où les parents sont parfois loin, loin vous distance, savez ouais. parfois loin, distants. Mmh. Et moi, quand je me suis mariée, j'avais dit à mon mari que je ne voudrais pas en fait être loin de, de mes enfants, mmh. même si on sait qu'ils auront toujours leur petit côté mmh. ou voilà. Mmh. Mais je crée vraiment ce cadre-là où euh, on, va discuter, on, on va discuter. Vraiment, la discussion a une grande place. parle moi de tes peurs. Je ne vais pas te juger. Ouais. D'accord. Voilà. D'après ce que vous dites, pour trouver un équilibre entre sa vie privée et familiale, mmh. en fonction des langages de l'amour, il y a les temps de qualité, oui. euh, ça ressort beaucoup chez vous. Est-ce qu'il y a d'autres moyens pour vraiment trouver est ce qui en équ être équilibré en fait, entre sa vie privée Est-ce que vous avez d'autres, euh, en dehors des moments de qualité, est-ce qu'il y a d'autres choses que vous avez mises en place qu'on a mis en place, euh, bon, après, comme on parle d'équilibre, mmh. on a mis effectivement les moments de qualité, mmh. mais il faut quand même revenir sur la base, quand même, qui est mmh. aussi la parole de The Dieu. On a tout ce qui est dans la maison, parfois les cultes familiaux, mmh. c'est-à-dire qu'on n'a mmh. pas le temps, Amen. en toute honnêteté, de les faire tout le temps, mmh. parce qu'on est beaucoup, beaucoup pris, mais on tient, on tient surtout, c'est-à-dire mmh. quand même, mais surtout, mmh. à ce que les enfants puissent grandir dans les voies de Dieu. Mmh. Donc, on a Amen. mis en place aussi un environnement qui est mmh. sain. Par exemple, chez nous, nos enfants, tu peux être la meilleure tata du monde. Mm. Si tu ne fais pas passer à notre scanner, tu ne les garderas pas. Mm. Waouh! Wow, <rire> souvent, je dis aux personnes qui gardent nos enfants que mm. c'est vraiment des éponges des enfants. Mm. Donc, si tu ne fais pas attention, moi-même, j'ai gardé les enfants de mes pasteurs à l'époque, pasteur ici, pasteur exact. Mm. Je faisais beaucoup attention à ce que je disais devant eux. Mm. Donc, il y a tout un cadre, en fait, qui est mis en place par rapport à leur éducation mm. et tout ça. Donc, euh, c'est ce que je pense. Et peux puis, un par rapport dire. à l'équilibre, la, la fausse balance, est un horaire éternel. Dieu mm. doit être la priorité. Ça, ah, j'insiste oui, dessus. Mm. En fait, au-delà des cultes familiaux, euh, les enfants doivent avoir un père qui prie. Ils doivent entendre un père le qui modèle, prie. S'ils le voient, ils prieront aussi quand ils seront grands. S'ils voient une mère qui médite, qui ouvre la Bible et lit, elle méditera un jour. Si tu montres la voix à l'enfant quand il est jeune, Je il, il ne s'en détournera an. pas. Wow. Donc, des parents qui prient jamais chez eux, ils lisent jamais leur Bible, mmh. ils n'adorent pas, euh, c'est compliqué. Mmh. Au-delà des cultes de familiaux, ils doivent voir comment quand le papa rentre et qu'il entend le stress, il doit, il doit voir le papa qui déclare la parole. Oui. « L'Éternel mon berger, je ne manquerai de rien. » Il doit voir comment maman réagit lorsqu'elle est en situation d'inquiétude et comment elle déclare la parole. Voir oui. ce genre d'exemple-là, de, c'est ce qui les forme en fait. C'est puissant ce que tu dis parce qu'en tant qu'homme, je lui dis, bah, tu as un problème, tu vas dans ta chambre. Quoi. Oui. Tu ne fais pas les choses devant tes enfants, oui. tu veux aller régler oui. ça. Oui. Et ce que tu dis, c'est parfois au lieu de te cacher, oui. montre l'exemple. Donc oui. Ils et il le, voit, il le, voit. Le, et puis, il peut voir quand papa est silencieux pendant 15-20 minutes, ils comprennent tout de suite qu'il est en train de lire. Et, mmh. et euh, juste, ouais. euh, permettez-moi, hein, franchement, ouais, c'est très important. Euh, je me rappelle d'une fille de pasteur mmh. qu'on a rencontrée avec mon mari qui était venu me voir. Et je me disais, parce que toutes les filles de ne sont pas comme ça. <rire> elle a, elle a, elle a, non, mais elle avait vraiment des séquelles mmh. et je pouvais comprendre. Mmh. Parce qu'elle disait, j'avais l'impression que mon père était le père des gens de l'église, pas de mon père à moi. Ouais, ouais. Et aujourd'hui, au moment où on est en train de vous parler, mmh. elle a grandi, elle s'est mariée, mmh. et elle, elle ne prie plus dans l'église de son Le père, sens, elle n'a ouais. pas réussi à guérir de ça. Elle ouais. est dans une autre église d'un autre pasteur ouais. voilà, connu de la place, parce qu'elle dit en fait, mon père ne m'a pas montré mmh. c'est quoi en fait. Il, il disait en fait, j'avais l'impression que les, les fidèles pouvaient euh, voilà mal faire avec ma mère mmh, et tout. Mmh, mmh. Il était toujours pour les fidèles parce qu'il fallait garder une église, loin, une église. De... Ouais. Voilà. Et mmh. en fait, il disait, elle disait, je n'ai pas eu un père qui, qui m'a montré l'exemple avec mmh. ma mère. Mmh. Et nous, on essaie vraiment de pouvoir, on n'est pas parfait parce que mmh. franchement, on a des lacunes, en tout mmh. honnêteté. Ça, Mais ça, on essaie vraiment de pouvoir euh, mmh. faire en sorte que ouais. nos enfants, en tout cas autant que ça dépend de nous, ouais. puissent en fait avoir un, un bon ouais. modèle. Ouais. Les, ouais. les pasteurs sont avant tout des êtres humains, donc ouais. ils ont ouais. aussi des lacunes. Ça, bien sûr. Donc ne mmh. criez pas tout de suite sur eux, parce que vous ne savez pas ce qu'ils endurent, ce ouais. par quoi ils passent, quels sont ouais. leurs défis ils font tout leur possible pour essayer de trouver cet équilibre. Mmh. Donc, soyons aussi un peu... Euh, respectueux. Non, respectueux. <rire> respectueux, <rire> mais c'est vrai, très respectueux du temps, parce que voilà, euh, ils ont des familles de responsabilité, voilà, ouais. qui ne relèvent pas forcément de vous et de votre petite, euh, petite personne. Excusez-moi le terme. Mmh, mmh. Et ça m'amène à une, une dernière question. Mmh. Euh, Est-ce que vous avez des conseils pour les jeunes parents ou des futurs parents, euh, notamment ceux qui aspirent au ministère Qu'est-ce que vous pouvez leur conseiller mmh. Moi, je dirais un Timothée 5.8. Mmh. Ah, Celui wow. qui ne prend pas fait soin suffisant. des siens mmh. et surtout mmh. de ceux de sa maison est et voilà, pire qu'un infidèle. pire que quelqu'un qui a ruiné la foi. Mmh. Donc euh, la première bergerie c'est celle de la maison. Mmh. Voilà donc euh, vous êtes homme vous devez manifester l'amour envers votre épouse envers votre femme. Mmh. On va voir mmh. l'influence et l'impact de votre ministère mmh. au travers les gens de chez de votre maison. Mmh. On va mmh. voir comment votre femme est, est rayonnante, comment elle est comment elle est joviale quoi. On doit voir l'épanouissement à la destinée de votre conjoint. On doit avoir des enfants qui craignent Dieu et des enfants qui sont épanouis à l'école pas Juste à l'église, épanouie dans la société mmh. qui font des choses. C'est là qu'on voit d'abord l'influence et l'impact. C'est vrai qu'on a tendance à penser que le ministère, c'est d'abord les eaux, c'est d'abord dehors. Mmh. C'est-à-dire, on me voit sur l'estrade, crier, faire des mmh. mmh. choses. Mais si mmh. ceux de la maison ne sont pas impactés, on a échoué. C'est ceux wow. de la maison qui seront les on premiers à rendre témoignage, en tous les cas. Mmh. Okay. C'est mon mari qui peut mmh. mieux rendre témoignage de qui je, je suis. Ça. Parce wow. qu'il me connaît. Est-ce que j'ai une vie de prière C'est lui qui le sait. Est-ce est que je suis quelqu'un en face des épreuves mmh. qui sait. Me tenir, c'est lui qui le sait qui... aussi. Mm. Donc, nos enfants sont les premiers avec nos, nos, notre conjoint mm. à rendre au témoignage de qui on est. Mm. Donc, moi, je pense que pour un, un jeune couple, un conseil, comme il a dit, c'est vraiment prendre soin et puis surtout ne pas se comparer. Oui. Voilà, ah, ne pas ah, se wow. comparer, en fait. C'est un point très important. Mm. Souvent, on regarde tel couple et puis, ah non, mais regarde tel couple, regarde mm. tel couple, non. Votre destinée à vous est spécifique. Mmh, et on est peut regarder ça. un coup pour s'inspirer, mmh. pas pour se comparer, pour se faire des reproches. Mmh. Et ça, c'est vraiment important. Et faire confiance à l'Esprit de Dieu, qui, mmh. euh, et puis à vos parents spirituels aussi, hein, mmh. qui ça. vous aideront au fur et à mesure à dérouler voilà, la destinée que vous devez accomplir. C'est ça. L'émotion. C'est puissant ce que vous dites, en fait. On ne se rend pas compte, mais il ouais. y a plein de choses à découvrir. en fait. Plus on mmh. avance... Mmh. Bah, plus il y aura des enfants, il mm -hmm. y a, a d'autres responsabilités qui arrivent. Ah il oui. mm. faut penser à tout en fait. Mm. prendre Amen. le temps surtout dès mm. le début de pouvoir prendre le tout. construire une forte relation. Mm. Déjà le couple, parce ouais. que quand ce n'est pas le cas, quand les enfants arrivent et tout, on n'a pas assez de force pour, ouais. euh, pour, pour la suite. Et ouais, comme je disais, c'est vraiment un conseil pour quelqu'un, je ne sais pas pourquoi je dois le donner, mm. mais surtout si vous êtes des, des, des jeunes serviteurs de Dieu, ayez vraiment des parents spirituels. Ouais. Je le dis parce qu'il y a des moments donnés où nous, on peut ne pas voir. Notre vision peut être limitée. Mmh. Mais le fait d'avoir des personnes autour de mmh. nous, pour dire, voici la, la, la voie empruntée, mmh. nous, plus d'une fois, ça nous a vraiment sauvés. Mmh. Amen, et je bénis amen. Dieu vraiment pour euh, mes parents spirituels. Amen. amen. amen. amen. Mmh. Cher internaute, vous avez compris, la construction de son modèle familial n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Ouais. Il faut s'asseoir, insérer Dieu à l'intérieur et parler amen. de tous les domaines. Mmh. Parler de tout. Ne laissez aucun sujet et prenez du temps. Pensez ouais. à l'avenir de vos enfants, sous vous aspirez aux enfants. Pensez mmh. à un équilibre aussi. Mmh. Merci, pasteur Aïda. Merci, merci, pasteur Elvis. Avec plaisir. Pour vraiment cet échange enrichissant. Internautes, ne partez pas, parce qu'on retrouve le couple moussa Moussavou pour les temps de prière. Et je rajouterais que si vous êtes bénis par cette par cette émission, par les paroles que vous avez entendues, que vous avez reçues, vous ah avez ben. la possibilité de semer pour sceller cette parole et l'onction hein, qui est sur ce plateau. Parce que moi, je dois dire, dis que je suis ému, ah mais ben. euh, c'est vraiment voilà, je ne l'ai pas dit pour pour faire chic ou quoi. Euh, c'est c'est vraiment, euh, je, je suis vraiment touché. Et si vous êtes touché, scellez cette parole, ah semer ben. euh, via le lien qui s'affiche sur votre écran ou dans la description de cette vidéo. Donc à tout de suite pour à vous la parole oui. de retour sur le plateau avec le couple Musset qui est toujours avec nous. Mais où est-ce qu'il va aller Il est là. Hein <rire> On n'en a pas encore fini. Hein, Exactement. Donc, nous sommes dans À vous, la parole. C'est les temps où nous prions avec vous Amen. et pour vous sur euh, les sujets de prière qui vont vous bénir. Amen. Lionel, est ça oui. chose bah, Écoutez, place à la voix pour nous donner les sujets de prière. <rire> Amen. Donc, est-ce qu'on pourrait prier pour les parents de familles monoparentales, pour le renouvellement des forces et la restauration par rapport à leur passé mmh. Amen. Père, tu vas élever ta voix père, je viens prier pour ces familles qui élèvent des enfants euh, seuls, Seigneur, sans un père, sans mère. Je prie, Seigneur, que ton onction de restauration les touche au nom de Jésus. Je prie que tu leur donnes de la sagesse, Seigneur, pour élever les enfants. Je te prie pour ces enfants qui grandissent dans ce contexte, de la même manière que tu as aidé David, Seigneur, que tu as aidé Samuel à grandir dans tes voies. Je prie que tu aides, Seigneur, une fille, un, un, un fils qui grandit, Seigneur, sans mère ou sans père, Seigneur, à grandir dans les voies du Seigneur. Je prie pour l'éclosion, l'épanouissement de leur destinée. Alors, qu'ils m'écoutent dans le précieux nom de Jésus. Mm -hmm. Je vois la royauté sortir d'eux, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Seigneur, Absolument. merci. Parce que tu as plani, Seigneur, leur voix. Seigneur, merci parce que tu es le Dieu des orphelins. Mm -hmm. Seigneur, je te mm -hmm. se suis infiniment reconnaissant dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. amen, amen. amen. Euh, donc, on a un deuxième sujet de prière. Donc, pour les parents qui nous regardent, euh, qu'ils aient la sagesse de Dieu pour mm. l'éducation de leur enfant mm. et qu'ils puissent grandir dans les voies de Dieu. Mm. Amen. Je, je prie. Mm. Merci Seigneur, tu as dans ta parole, instruis l'enfant dès son bas âge. Yes. Ainsi, quand il sera grand, il ne va pas se détourner. Yes. Je prie pour toutes les personnes qui sont en train d'éduquer des enfants en ce moment. Oh, yes. toutes, les, toutes les mères, encore une fois les mères seules, qui, qui sont en train d'éduquer des, des mm. enfants qui semblent sortir des mm. voies de Dieu. Mm. Seigneur, merci parce que je sais une chose, c'est que lorsque ta parole est semée, elle ne retourne pas à toi pour mm. avoir accompli yes. les faits pour laquelle elle a été relâchée. Absolute. Je déclare dans la vie, Seigneur, de ces familles, l'éducation de l'enfant réussi dans yes. le nom de Jésus. Je dis que ces enfants seront des serviteurs de oh, Dieu, yes. des serviteurs de Dieu authentiques, oh, qui te mm. craignent, qui marchent yes. dans la crainte de ton nom. Merci, Seigneur. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen, amen. Merci pour euh, ce sujet. On a un troisième sujet pour que le Saint-Esprit puisse guider les couples et les parents qui ont à cœur de servir Dieu avec leurs enfants. Waouh, waouh. Wow. Père, je viens te recommander tous ces couples, Seigneur, qui nous regardent maintenant. Je prie que tu étendes ta main sur eux dans le nom de Jésus. Pour tout couple, Seigneur, qui ne connaît pas sa destinée, je prie pour la manifestation de ton esprit de sagesse et de révélation. Nous refusons la confusion. Nous prions, Seigneur, que tu illumines les yeux du cœur, de leur cœur dans le nom de Jésus, que le mari sache quelle est la destinée de sa femme, que la femme sache quelle est la destinée oh, de son mari. Je prie pour une complémentarité, Seigneur, dans les destinées, dans mmh. le nom de Jésus. Je prie pour des couples forts, au nom de Jésus. Mmh. Je vois des couples courir, Seigneur, dans leurs destinées respectives, et, yes. et briller de mille feux mmh. dans cette génération, dans le nom de Jésus, alors que des couples nous regardent. Seigneur, ils donnent envie aux autres de se marier. Ils donnent envie aux autres de rester mariés, longtemps. Je vois des enfants épanouis dans le nom de Jésus. Je vois des enfants être le sel, de la terre Alleluia. et la lumière du oh, monde yes. dans le nom de Jésus. Yes. Je vois des enfants avec des comportements qui influencent, Seigneur, yes. leurs instituteurs. Glorie, Je vois yes. des enfants avoir des comportements yes. qui influencent leurs profs et leurs yes. collègues dans le nom de Jésus. Nos enfants seront la tête. Et non la queue dans le, yes, yes, yes, non yes, dans le nom de Jésus Ils seront premiers et non les derniers Dans le nom de Jésus Ils découvrent leur métier très tôt Dans le dans nom, nom de, de Jésus. Jésus Je les vois occuper les sphères d'influence De la société yes, yes, yes, Ils yes, vont loin yes, dans la vie yes, dans le nom de Jésus yes, Ils vivent longtemps yes, Seigneur ça, ça, Et donnent envie ça. aux gens de se convertir Et de courir Seigneur avec le Seigneur mmh. Nous te sommes infiniment reconnaissants Merci pour cette émission qui bénit les couples, Seigneur, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. amen, amen. Wow, wow, wow. amen. Merci. Euh, Merci. On a un dernier sujet pour prier pour ceux qui s'aiment pour l'émission. Mmh. Okay. Okay. Merci Seigneur pour toutes les personnes qui mm. ont semé durant yes. cette émission. Thank Nous you. prions que s'il y, y a des personnes qui rencontrent oh, des Alléluia. temps difficiles dans l'éducation de leurs enfants, que cette offrande soit, soit so le point de, de là, contact là. dans le nom de mm. Jésus. Mm. Nous voyons encore une fois des familles être restaurées, yes. des couples se retrouver, des enfants retrouver leur place I dans, dans la famille à cause de cette offrande. Mm. Merci Seigneur parce que je sais une chose, c'est que celui qui sème reçoit. Oh, yes. Merci Seigneur parce qu'il y a des personnes qui commenceront à recevoir même des courriers. Je mm. peux voir des personnes qui vont recevoir des courriers là où on avait dit on va t'enlever ton enfant mm. parce que la... parce que tu l'éduques pas comme il se doit. Mm. Je vois vraiment des personnes revenir yes. sur la décision afin que l'enfant puisse rester avec mm -hmm. ses parents et grandir dans un cadre qui est propice à son yes, épanouissement. Mm. Dans le nom de Jésus, tu fortifies toutes les personnes, les parents, les, les mm. mamans, les papas qui s'aiment oh, yes, en ce moment. Fais-leur voir le miracle auquel ils s'attendent oh, dans le nom de Jésus. Nous prions, nous scellons ces paroles et nous croyons Seigneur qu'il y aura de nombreux témoignages. Mm. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Amen. Amen. Waouh, waouh, waouh. En tout cas, <rire> nous. C'est <rire> vraiment un privilège. Finalement, ce qu'on a reçu énormément. énormément. Et j'espère que vous aussi, chers internautes, hein, vous avez été instruits euh, sur euh, la façon dont on gère euh, sa famille, son foyer, euh, lorsque nous sommes dans le ministère pastoral. Et mais pas seulement. Il y a aussi les autres ministères qui sont tout aussi importants important. pour euh, le, le corps de Christ et pour l'œuvre du Seigneur. Euh. Amen. Franchement, nous terminons bien. Mm -hmm. Cet épisode Amen. qui scelle aussi la fin de cette saison. Wow. et oui, on a oui. passé les bons moments avec vous, mm -hmm. mais maintenant, c'est le temps de faire une pause. Exactement. Mais il y a une saison 2 qui arrive. Nous restons connectés sur nos différents réseaux, que ce soit Facebook, Twitter, Instagram, pour suivre l'actualité de votre émission préférée et Vécure Heureux. Mm -hmm. L'émission 2 arrive très prochainement. Restons connectés. Pasteur, un dernier mot pour les internautes qui nous regardent. En tout cas, vraiment, encore une fois, déjà, merci à mmh. vous merci pour l'invitation. On a été honorés, on a amen. été très bénis. Et pour les internautes, c'est vraiment possible d'avoir un, un modèle familial équilibré amen, et de pouvoir amen. réussir mmh. avec la force que le Saint-Esprit donne. Mmh. Alors, accrochez-vous à lui, vous allez réussir. Amen, amen. amen. amen. Merci Lionel, merci Léoda et chers internautes. Il, rien n'est impossible à celui qui croit. Amen. Amen. Voilà, donc euh, on s'accroche au Seigneur, on s'accroche à ses promesses. Mmh. Tout est possible. Amen. amen, Amen, Amen Amen. Et comme on nous dit ici Surtout gardez ce que vous avez reçu, reçu. Et on vous dit à très bientôt Sur Évangile TV Nous vous aimons, bye bye N'oubliez pas de faire vos témoignages Nous sommes toujours là pour vous À bientôt, ciao, bye bye